the place up. Yeah, we know what we're... Salut les guerriers, bienvenue sur Fitness Fusion. On est là pour faire des fusions. Il n'est tellement pas habitué, il y a eu un petit temps de délai quand même. Bah <rire> ouais parce que je t'ai pas senti plein d'énergie en fait Je suis moi, malade, je malade comme un chien C'est simple je suis parti à Malte la semaine dernière Je suis revenu j'ai chopé le Covid peut-être sur place ou avant Ça va s'entendre à ma voix je suis malade et du coup Jijio n'est pas avec moi à côté de moi Parce qu'on va éviter de le contaminer et Comme moi il y a une petite santé si je le contamine C'est fini, c'est foutu oh. et Au final tant mieux parce qu'au vu du sujet de la vidéo Je préfère appeler en masqué comme ça j'ai aucun problème Allez regardez le bâtard Je vais vous mettre une photo de lui pendant que je parle elle sera affichée là Comme ça de il sera fasse, là le tout le temps, temps. <rire> ce n'est pas Jijo de Finesse je m'appelle Wesley. Aujourd'hui, je suis Wesley. <rire> Wesley, <Ouais. y> a dit. <rire> euh, moi, ce que je te propose aujourd'hui, c'est voilà, pour ceux qui l'ont vu, génétique 5 qui est sorti. Et ça, encore une fois, ça a fait polémique, hein, on y va, c'est la foire à la saucisse. Et aujourd'hui, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais, je vais commencer par t'énoncer des faits. Et toi, tu vas me dire si c'est possible ou pas au fur et à mesure, ok Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas vu, la génétique 5 qui est sorti. Et génétique, c'est quoi C'est une série où FK va présenter des euh, personnes naturelles qui sont au-dessus du lot. En gros, des physiques hors normes. Voilà, il faut qu'ils aient des choses hors normes. Par exemple, je sais pas, tu vas avoir des cuisses hors normes, hop, il te prend, tu as des perfs hors normes, il te prend, etc. Mais on dit bien nati. Évidemment et il y en a qui passent entre les mailles du filet potentiellement Parce que je suis, même pour la personne en question là je suis pas sûr honnête Et euh, on, fait, on va en parler En fait le seul test valable ce serait des aveux et il les a pas Donc lui il joue sur la parole du gars C'est ça parole d'honneur Sachant que tu peux te faire attaquer en justice si tu mens alors que t'as joué sur ta parole d'honneur <rire> Donc voilà avant de commencer la vidéo euh, Si jamais FK tombe sur la vidéo j'en profite Il a fait une story il y a pas longtemps où il le disait que lui Il nous mentirait jamais ouvertement parce qu'il sait dans la position qu'il est Il a de la chance de vivre d'internet etc Et ça je suis totalement d'accord avec lui je pense pas qu'il ment délibérément tu vois ce que je veux dire je pense qu'il a été naïf de croire les gens mais euh, je pense pas qu'il pensait à mal en fait Pour lui en fait j'ai remarqué il suit beaucoup de mecs J'ai charge genre Ulysse, Simon, Panda etc Et donc pour lui un mec même chargé léger Il le verra pas il va penser qu'il est nachi Parce que comparé à un Simon etc c'est trop Et euh, c'est pour ça faut, faut pas en vouloir à F4 en fait Parce que je sais qu'il y en a ils lui en veulent dans les commentaires et tout Et c'est pas lui qui faut en vouloir c'est aux personnes qui viennent et qui mentent en fait, simplement. Donc écoute, euh, moi ce que je vais faire, c'est que je vais te faire la petite présentation du monsieur en question. Et toi, tu vas me dire au fur et à mesure si c'est possible ou pas, ok Et les viewers, jouez aussi le jeu. Vous pouvez répondre à ce que Pimous va raconter. Là. Bien sûr. On commence simplement. Le mec, c'est un sportif depuis euh, son plus jeune âge, de ce que j'ai pu comprendre, ok À l'heure actuelle, il a 21 ans. Il fait 1m80 pour 90 kg, soit PDC plus 10. Je dirais entre 12 et 13% de body fat. Pour l'instant, est-ce que c'est réalisable pour toi Tu m'as dit en combien de temps de muscu je te donne pas de temps de muscu pour l'instant, il fait 1m80 pour 90kg, donc PDC plus 10 pour 12-13% de body fat, ça veut dire qu'il a les abdos mais il n'est pas sec sec, il est un peu dans le cas d'Alex actuel. C'est faisable. Pour l'instant on est d'accord Rien d'alarmant. Ok, maintenant je vais rajouter, il a deux ans de musculation. Ça commence à être compliqué. <rire> ok, je vais rajouter au fur et à mesure des trucs qui ont été cités dans la vidéo, d'accord La personne en question n'a pas d'entraînement structuré, ça veut dire qu'elle va à la salle, elle enchaîne des exercices un peu euh, vas-y, j'ai envie de faire ça aujourd'hui, ça, ça, et il fait beaucoup d'explosivité. Ça, ça peut marcher un certain temps, mais pas sur deux ans et afficher un bon physique en fait. On les connaît, hein les rebeux, je vais attaquer ma, ma famille. Allez hein. on, on les connaît, les basiques, ils font toutes les machines et ils n'ont pas un bon physique pour autant. Ça, ça marche six mois, mais, passer, euh, mais sur deux ans, faire ça, ça marche pas. ah Tu stagnes très vite. Maintenant, je rajoute, il n'a pas de diète, mais pas du tout. Il se prend pas la tête, il calcule rien, il mange absolument tout ce que les darons préparent. Impossible. Même moi, à mes débuts, j'avais ma, ma propre gamelle pour pouvoir progresser. Et je tapais un peu ce que les parents faisaient si c'était diète seulement. Euh, ensuite, il ne s'entraînait pas en salle de sport, de ce que j'ai compris, il s'entraînait dans une sorte de home gym ou chez lui, où il avait maximum des haltères de 30. Il n'avait que des haltères, pas de barre, euh, vraiment, c'était ghetto de ouf. Une seule haltère, il n'y avait même pas Une altère seule haltère, ok, autant pour moi, une seule haltère. là, ça commence à devenir très difficile à croire, tu vois, je ne pas te mentir. c'est Parce que nous, qui s'entraînent depuis 4-5 ans, on a eu du mal à aller chercher euh, des stats pareils avec euh, tout ce qu'il faut autour. Ensuite, un autre truc qui met encore la puce à l'oreille, or, c'est qu'il veut être joueur professionnel de foot aux US. Et aux US, à l'université à 15 ans, ça se pique, tu vois. Ça, ça s'envoie des piqûres dans le cul à fond la caisse aux US. Hein. Le dernier point, le plus difficile à croire, en 3 mois, il a pris 13 kilos de muscle. Ouais, c'est ça qui passe pas. Moi, il n'y a pas que ça. C'est ça qui passe pas. C'est ça, c'est ce, que... ce qui m'achève, en fait, quand je vois ça, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça, ça, ça l'enterre en fait. c'est à partir de là, qu'on sait que il, il ment, il ment quelque part. Il ment. Je suis d'accord avec toi. Possiblement, il a joué sur les mots. Tu vois ce que je veux dire Genre, il a dit ouais, j'ai pris 13 kilos en 3 mois. Il s'est chauffé. Il a commencé à balancer des trucs. Ah, moi, j'ai pas de diète, alors qu'en vrai, il fait attention. Tu m'entraîne n'importe comment, alors qu'en vrai, il fait, il a un vrai entraînement. Tu vois que Je veux dire ou pas Ça sert à rien de faire ça. C'est pour euh, faire genre, en gros. Euh, je pense qu'il a voulu se donner un genre en mode, moi, je peux faire tout ce que je veux, je peux faire n'importe quoi. J'explose quand même. Tu vois ce que je veux dire Genre, une génétique. Euh, carrément, on dirait que je naturellement. Tu vois ce que je veux dire? Non, je pense pas. Ça n'a aucun intérêt de faire ça. Je pense qu'il a, si, a. de dit montrer la que vraiment au-dessus. Non, moi je pense qu'il a dit vraiment ce qui s'est passé en lui physiquement, au niveau des perfs, au niveau de la progression physique, euh, que les timings ils sont respectés, mais pour respecter ces timings-là, il ne faut pas être nazi. Ah non, je suis d'accord. En fait pour moi s'il a menti et qu'il a ce physique en deux ans en ayant été très sportif de base il avait une très bonne base potentiellement pourquoi pas c'est qu'il a vraiment menti sur beaucoup de choses parce que pour en deux ans avoir ce niveau faut faire les choses vraiment très bien et partir d'une très bonne base sachant qu'il a fait beaucoup de basket il a fait beaucoup de sport avant et tout c'est vraiment un sport donc oui c'est possible en deux ans en ayant une vraie diète en s'entraînant à balle euh, et en faisant les choses vraiment carrées. pourquoi pas vraiment dans tout ce qu'il a dit soit il y a du mensonge sur ce qu'il a dit en mode euh, s'il a pas mis trois mois il s'entraîne bien il mange bien mais il veut pas le dire soit il a menti sur le fait qu'il est natif, mais il y a un mensonge des deux côtés, je lui souhaite d'avoir menti sur le fait qu'il s'entraîne mal et tout, plutôt que sur le fait qu'il soit chargé. C'est pour ça, moi c'est ça qui me fait douter que c'est du 50-50, moi je pense plus sur le fait qu'il a menti, sur le fait qu'il ait pris du poids facilement et tout, tu vois ce que je veux dire Je pense pas qu'il soit chargé, je pense qu'il a menti sur... Euh... Ouais mais il n'y a aucun intérêt de faire ça, <coughs> tous les candidats de, de génétisme à chaque ça... fois qu'ils passent, bah ouais, ils, le... ils veulent justifier le fait qu'ils sont natifs parce qu'ils savent très bien qu'ils vont se faire attaquer à chaque fois c'est ce qui se passe tous les candidats présentés, ils ont été attaqués sur le fait qu'ils mentent. Ouais, mais gros, tu dis « à AFK, j'ai pris 13 kilos de muscle en 3 mois », le mec, il te prend direct, tu vois. Tu sors du lot direct. Oui, ça, ça choque, 13 kilos en 3 mois, c'est énorme. Genre n'importe quel mec aimerait prendre 13 kilos de muscle en 3 mois, tu vois. Ça, c'est pas faisable. À, impossible. À moins que tu t'es arrêté euh, dans le sport, t'as déjà un voilà. très bon niveau. Et lors de ta reprise, ok, tu reprends vite tes kilos de muscles. Voilà, c'est exactement là où j'allais en venir. C'est pas donné à tout le monde de prendre 13 kilos en 3 mois de muscle. Mais ouais, comme t'as dit, par exemple, si nous on arrête la muscu, on perd 15 kilos. Si on reprend, on peut les prendre les 15 kilos en 3 mois, tu vois, y'a pas de problème. Que la mémoire musculaire, ça va très vite. Ça va être dur, je suis même pas sûr de pouvoir les faire en 3 mois, tu vois. Oui, mais moi je l'ai vu au premier confinement quand t'avais arrêté complètement. T'étais devenu tout maigre quand je t'ai vu. Deux mois après, c'est bon, t'avais repris, quoi, t'étais costaud, Il avait pas oh, de.. Ça a été très vite, hein. Donc, oui, euh, pour moi, en fait, dans Genetics, le problème d'Efcan, c'est qu'il cherche trop des gens qui vont vraiment mais surprendre à fond la caisse. Euh, genre, tout le monde, tu vois. Vraiment, à la limite, il y a des chargés et tout. Et ça, c'est à cause des standards qui ont changé. Les standards naturels ont changé. Il y a des gens actuels qui vous font croire qu'ils sont naturels alors qu'ils sont en PDC 15-20 sec, Genre, très sec. Il y a des gens. Euh, ouais, il y a des gens qui vont fumer des G-Char et IFBB Pro. Genre, carrément, les mecs, qui font 130 kilos tech et tout. Ils se font fumer par des mecs en paire qui font genre 50 kilos de moins qu'eux. Enfin,. Il y a un moment, il faut arrêter les conneries, quoi. Tu vois, je veux bien que les standards ils changent, mais faut, faut quand même. Enfin, faut ouvrir les yeux, en fait. Il faut juste ouvrir les yeux, il faut arrêter d'être naïf complètement. Tu, tu peux pas fumer des mecs qui envoient des, des dingueries dans le corps et qui font 40 kilos de plus que toi. Et je pense que c'est pour ça qu'Efkan, il a du mal à trouver des gens qui impressionnent. Bah, T'es obligé de taper dans, dans, dans soit du Géchar, soit du menteur, en fait, si tu veux surprendre. Ouais, c'est pas vrai, parce que nous, tu sais très bien, notre slogan, c'est entraîne-toi juste à ce qu'il doute de toi. Ah oui. Parce on, on sait qu'on peut afficher des bons physiques, des bonnes perfs en étant naturel. Il faut juste bien se sûr. donner les moyens, hein, les gars. <rire> mais des gars. Qui, qui sont impressionnants, même naturellement, ça existe. C'est juste que maintenant, les si on les compare à des chargés, bien sûr, euh, ils ne sont pas impressionnants. Mais les Bazinga, les Brutus, les Pimous, ils ont tous leur place dans Genetics, et je ne vois pas pourquoi ils nous ramènent des gars comme ça. ouais c'est ça. Parce qu'au parce qu final, les débutants, après, ils, ils perdent le sens de la réalité. Et c'est pas bon, c'est pas bon ouais. pour tout le monde. Hein. Et merci Dieu, il y a des gens en commentaire qui, qui, qui mettent la lumière là-dessus. Genre pour moi, tu vois, par exemple, Masterclass, il aurait fait Genetics 1, il aurait ramené Brutus, c'est Masterclass, premier épisode, Masterclass d'entrée de jeu, tu vois, direct, Masterclass. En plus, tu sais que Brutus est nati, tu vois. Pareil, il aurait ramené Bazinga, Masterclass, et il faut pas me faire croire que Bazinga n'impressionne pas. 265 au deadlift, 165 au coucher, 20 au squat, le mec, il arrive à faire 90 kilos pour 1m75, très propre. Enfin voilà, c'est pas donné à tout le monde, c'est déjà le top des 2% de la population, même des tu vois, il déjà dans le, le haut du panier. Et même des gens qui ne sont pas influenceurs, il y a de quoi faire en fait. Tu te balades dans n'importe quelle salle, des mecs terres qui ont des gros physiques, des grosses perfs, il y en a plein gros. On, on croit en fait que, comme nous on est sur internet, on regarde que les youtubeurs, on croit que des gros physiques, des grosses perfs, il y en a peu. Mais il y en a tellement qui sont cachés en fait bien sûr mecs qui se montrent pas qu'ils sont énervés Qu'il soit Géchard ou qu'il soit pas Géchard j'en ai rien à foutre surtout que pour moi je pense même pas qu'il le soit je pense surtout qu'il a joué sur les mots et euh, qu'il a pas dit les choses peut-être même que ça fait 3 ans il s'entraîne et il le dit pas tu vois après voilà c'est lui et sa parole en soit au niveau de tous les candidats qu'on a vu c'était pas lui le plus impressionnant non ses stats elles sont est atteignables largement pour l'élite hein c'est sa transformation en 3 ouais. points donc voilà je pense qu'on peut passer aux commentaires de la communauté d'Efkan, parce qu'ils étaient très drôles, on va vous en afficher quelques-uns. Bon, à partir, en fait, 5, euh, à partir de Génétique 5, à partir de Génétique remplace la fameuse question « Comment t'as fait par quel dosage ?» Ah ouais, bon, bah il ouais, n'y a pas de a... respect. À chaque fois qu'Efkan y arrive à cette question-là, on se dit… Oh, mais il prend tes produits, frère. <rire> voilà. Comme quoi, tout est possible avec un alter. Ça me donne la motivation. J'ai déjà pris 27 kg de muscles sec en 3 semaines avec cette technique. En fait, il a pas cette euh, définition de mec chargé, de, de points forts, de mec Géchar. Tu vois, genre, il a un très bon physique. Mais il n'a pas des trapèzes monstrueux. Il n'a pas des pecs monstrueux. Il a des bons pecs. Voilà, regarde, tu vois, sur ce, là, sur ce passage de la vidéo, il n'y a rien d'alarmant, tu vois. Mais toi, à 11 minutes 13, franchement, il n'y a rien d'alarmant sur son physique, tu vois. Moi, je pense qu'il est natier, qu'il a menti. Okay, ouais, non, Il n'y a, y a, si y a si rien, bien. franchement, qui me. Qui... Non, il n'y a rien qui m'alarme. En fait, ce qu'on peut dire à notre communauté, c'est que son physique est atteignable, ses perfs sont atteignables, euh, mais en trois mois, il faut oublier, les gars. La muscu, c'est un, un marathon, c'est pas un sprint. Il va falloir des années pour y arriver, euh, mais c'est ce qui rend beau ce sport. C'est ça. Ne vous comparez jamais aux autres. Regardez votre propre progression, parce que vous ne savez pas si votre voisin il envoie. Vous ne savez pas depuis combien de temps il s'entraîne. Vous ne savez pas quelle base il a, quel métabolisme. Quel gêné. Il faut vraiment comparez-vous uniquement à vous sinon vous allez vous dégoûter de la musculation. Je, je suis je pas un rageux. Après... Je pense qu'il est nati, gros. Non mais nous c'est un format de vidéo qui nous plaît. Il faut juste euh, remettre les choses à sa place. Des là c'est plus une, une analyse, sont... tu vois ce que je veux dire je Là c'est pas une dénonciation de regarder, il est dopé. Non, venez on parle de de ce qui a été énoncé, de qu'est-ce que vous en pensez. Moi je pense qu'il est natif. Tu vois quand, quand je pense qu'il est il y a pas de raison que je fasse pas une vidéo. Tu vois Je suis pas un rageux justement. Je le défends là pour le coup. Donc euh, je lui conseille de dire oui j'ai menti. Ça fait trois ans je m'entraîne. Parce que sinon il va passer pour un con. Là. Je dis on va passer à trois vidéos semaine, donc le mercredi vous savez on vous donne des conseils, des astuces en muscu, le dimanche c'est des concepts innovants et là on va rajouter un entraînement parce que là ça fait un an on vous montre moins d'entraînement sur Fitness Fusion. On vous montre zéro entraînement. Euh, vous en voulez, on le sait, on le voit dans les commentaires, du coup on va vous le donner. Là c'est bon. Allez hop je garde ça, merci bien monsieur Wesley, vous avez fait un super travail franchement. Ah t'as dit que tu gardes ça <rire> Super <rire> boulot Wesley franchement, on va dégager Tijo. Ouais. Et on va embaucher Wesley. <rire> euh, oublie pas que le dimanche c'est toi qui quitte FF. J'sais ah oui si c'est vrai c'est je me souviens. C'est vrai euh... je me souviens, je me souviens. Voilà donc rendez-vous dimanche pour la dernière vidéo de Pimous sur la chaîne. Donc c'était Fitness Fusion de la FF. Vous étiez en présence de Wesley. Quel menteur, c'est trop grave. Et Pimous, force. Force. Et fun. Let's go. <rire> Clara, on m'a dit de vous donner un indice. Alors, l'indice, c'est ma voix. Rendez-vous le 30 juin.